Salut, ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces, je fais des recettes, des expérimentations pour aider à vivre un mot de keto ou keto sans se prendre la tête. Si c'est un sujet qui vous parle, qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Nous sommes... Pratiquement, ce n'est pas encore l'été en tant que tel, mais il fait beau, il fait déjà assez chaud, bien que euh, ces derniers jours, on a eu quelques jours de grand froid et de grosses, grosses pluies. C'est d'ailleurs une des raisons qui a fait en sorte que je n'ai pas publié euh, la semaine dernière parce qu'il y avait coupure d'électricité ici. Donc, on a passé une fin de semaine dans le noir et j'étais stressée parce que je cherchais une solution pour... Euh, pour ne pas perdre toute ma bouffe dans le congélateur. Et le frigo, donc, euh, j'étais assez stressée par la coupure de l'électricité. Je disais, oh, la bouffe est déjà assez chère. Si je dois perdre tout ça, c'est pas joli, joli. Alors, on a marché, je me rappelle, le dimanche, pas celui-ci, celui, celui d'avant. On a marché avec mon mari dans beaucoup d'endroits pour essayer de trouver une génératrice. Et finalement, on l'a trouvée. On a pu brancher. Et le lendemain l'électricité est revenue donc ça nous a servi juste quelques heures mais bon en tout cas le stress est passé <rire> alors aujourd'hui j'aimerais vous montrer euh, ce que j'ai fait la semaine dernière donc où je n'ai pas eu l'occasion de filmer j'ai pris quelques photos de ce que j'ai mangé parce que en fait euh, ce qui se passe c'est que euh, l'hiver c'est Bien passé, je pourrais dire, parce que j'ai pas pris, euh, j'ai pas gagné, gagné en poids, je suis resté toujours stable. En fait, je suis stable et assez stock autour de 150, ça peut varier, 150, 151, et lorsque ça atteint 155, j'écris ouh, et là, j'essaye de réfléchir à une stratégie. Donc, c'est ce qui s'est passé. Après l'hiver, euh, je me suis rentré, je me suis retrouvé en fait en train de remonter petit à petit jusqu'à aller au plus que 155 livres donc j'étais déjà en train de déborder 70 kilos en fait s'il faut parler de kilos et j'ai dit non je veux surtout pas je veux surtout pas aller dans cette zone là et euh, j'ai commencé en fait à, à voir c'est vrai que lorsqu'on perd après je dois reconnaître qu'on se laisse un petit peu hum, aller on essaye de manger un peu plus de carb manger un peu plus de si manger un peu plus et si on ne se contrôle pas, le poids s'accumule un petit peu, un petit peu. Donc, il y a certaines personnes qui disent qu'il ne faut pas se peser. Mais moi, j'ai fait cette erreur-là une fois et je me suis retrouvée un jour. J'avais déjà pris beaucoup, beaucoup de poids. Donc, moi, pour éviter que je me retrouve un jour et que je vois que j'ai déjà 20 kilos <rire> sans me rendre compte, je préfère de temps en temps me peser. Et là, je peux m'ajuster et là, je peux chercher des solutions. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'hiver, j'ai constaté que euh, ça montait, le poids montait. Et puis, je me demandais, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est les hormones C'est vrai que, bon, je me permets de manger des petites choses, qui, mais ce n'est pas comme si c'est énorme. C'est vrai que je n'en risque pas et souvent, on a tendance à minimiser, n'est-ce pas, les carbs que nous consommons. Mais c'est comme si je me en trouvais encore dans une position où je perdais du contrôle, en fait. Donc là, j'ai dit, ok, il faut que je fasse quelque chose. Quand je trouve que je perds le contrôle, j'essaye de trouver de l'aide, j'essaye de trouver une stratégie. Et une des choses que j'aime beaucoup, c'est d'essayer de trouver un menu que je vais aimer. Donc, moi, j'aime toujours fonctionner par menu. Et je n'aime pas forcément euh, calculer. Enfin, euh, je n'aime plus parce que ça fait déjà beaucoup longtemps que je fais keto. Donc, je n'aime plus tellement faire les macros et tout. Donc, j'aime les menus déjà travaillés et que je peux juste suivre et avoir mon résultat. Et là, je sais qu ok, je vais y aller. Mais comme je l'ai déjà dit dans ces chaînes, j'ai déjà essayé plein, plein, plein de menus. J'en ai même fait un menu pour moi. Et mon menu que j'ai fait pour moi, il fonctionne très, très bien. Quand je le suis vraiment à la lettre, je perds, il n'y a pas de problème. Mais c'est que j'ai un problème moi-même, c'est que j'aime trop la variété. Donc, quand je fais quelque chose et je le reprends et je le reprends, je commence à m'ennuyer. Donc, parce que j'aime des différentes choses, j'aime toujours qu'il y ait des changements, ait des... tu vois, j'aime une rotation avec des changements. Or, travailler sur un menu qui fit qui va avec toi ça prend du temps ça prend et puis vraiment je n'avais pas envie de recommencer encore à retravailler sur un nouveau menu pour moi alors j'ai dit bon ok je vais chercher une solution et bon en fait j'y pensais et puis comme on est souvent sur les réseaux en train de défiler et tout j'ai donc vu youtube et j'ai dit j'ai déjà essayé tellement, j'ai dit, ah, tellement, tellement investi dans le menu, bon, ok. Mais les photos avaient l'air tellement, tellement succulentes, j'ai dit, ok, on va essayer. Je... Bon, ce que je vais perdre, c'est peut-être une centaine de dollars, mais au moins, j'aurai quelque chose. Et puis voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer juste quelques photos rapides de mes plats, de ce que j'ai consommé tout le long de la semaine et je pense que vraiment ce sont des plats absolument bons et donc il euh, y a une variété et puis vraiment c'est succulent et euh, j'ai eu l'impression de revenir en contrôle. <rire> Et maintenant, en fait, je suis encore en train de revenir, de redescendre jusqu'à mes 150 parce que j'étais déjà à 155, 156. Donc, quand je en, quand je redescends autour de 150, je dis, ok, je bien confortable. <rire> Donc, ce menu, en tout cas, pour le moment, je trouve vraiment que c'est absolument bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous ne trouvez pas que ces plats-là sont vraiment délicieux c'est moi-même qui les ai préparés. Ce que j'aime dans ce menu, c'est que c'est vraiment rapide et ça ne prend pas beaucoup de temps. Et on peut aussi l'adapter. Si c'est une recette, par exemple, de quatre portions, on peut l'adapter à faire juste une portion. Donc, c'est ce que je fais souvent pour les parties de, de premier repas, de, enfin, petit déjeuner ou, ou, ou déjeuner. Mais le souper, j'utilise ça pour faire une fois la bouffe de toute la famille et tout le monde enjoy. La seule différence, c'est que pour eux, parfois, je peux ajouter un complément comme peut-être du riz ou un complément qui a des carbs. Et moi, à la place je prends quelque chose d'autre, de légumes ou une salade. Donc, c'est comme ça que je fais tout simple. Et bon, voilà. J'espère en tout cas que avec ça, je ne vais pas... Euh devenir crazy et faire toutes sortes de folies durant l'été. J'espère en tout cas que ça va un peu me maintenir on track focus. Et donc, euh, c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. En fin de semaine, cette fin de semaine, euh, j'avais euh, la fête d'une de mes nièces, d'une petite nièce. Donc, toute la semaine, j'ai bien, bien, bien suivi mon affaire. Moi, qui étais au-delà de 155, je suis revenue genre vers 100, 151 par là. Donc, j'étais bien, vous voyez. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a bien fonctionné. Mais en fin de semaine, je suis allée et je me suis permise à manger euh, oh, du gâteau de fête. Oh, du... En fait, j'avais même prévu des choses pour moi. Mais arrivé et je pense que j'ai fait comme tout être humain qui s'oublie. <rire> j'ai mangé pas mauvais en tant que tel, mais il y a une chose que vraiment c'est comme irrésistible pour moi. Ce sont les beignets de banane. J'en ai mangé, j'en ai mangé, j'en ai mangé avec des brochettes. Les brochettes, c'est bon. Mais c'est bien là, je suis sûre que c'est ça qui a fait que je remonte encore un petit peu. Ce qui fait que, bon, pour cette nouvelle semaine, on va revenir un peu sous contrôle. Bref, c'était Oh, il faut en profiter. Mais il ne faut pas oublier son but. Et donc, en fait, c'est ça que je voulais partager avec vous. Qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de me recentrer. Et puis, vous-même, vous avez vu que ces repas sont absolument bons, euh, délicieux. Et puis... Euh, J'espère en tout cas que ça va vous donner des idées pour l'été, pour euh, rester on track, ne pas se perdre. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous aimez de tels contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir. Que du bon. À bientôt. Bye bye.